Le plat, c'est Tagliata di Manzo. Et le dessert, c'est tiramisu della casa. Ouais. <rire> c'est une trattoria italienne, en fait, Je de base. Mais... Et, et, et, et personne, et per... j'entends personne ne se rendre compte que c'est pas Paris du tout, en fait. <rire> c'est juste euh, une vision euh, extra-européenne qui montre qu'en fait, pour eux, nos, nos, nos différences culturelles, c'est indifférencié. Ce sont des subtilités, ce sont des argussies. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme...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 Ouf, ce que vous avez été nombreux à me demander de, 1 la regarder, deux, la disséquer, alors dans quelle catégorie allons-nous mettre cette petite production Ça sera techniquement pas une vidéoscopie, parce que vous imaginez bien qu'on va pas diffuser des heures euh, d'une série Netflix sur YouTube, déjà notre chaîne sauterait immédiatement. Et d'autre part, ça serait beaucoup trop long. Que penser de la nouvelle, ou serait-ce la nouvelle Sex and the City hein, Pour les, les générations qui nous ont suivis, euh, elles, ont pas, elles ont, connaissent ce titre. Euh, au moins, les mots, le son des mots leur semble familier, mais elles n'ont peut-être pas conscience de la révolution et du barouf euh, qu'a fait cette série à l'époque sur les écrans Sex and the City, on ne parlait que de ça. Ouais, tout le monde, absolument tout le monde l'avait vu, j'avais même surpris la partenaire de ma boîte de conseil à la cantine qui en parlait avec ses amis alors que Lorraine m'attendait à tout sauf à ça. Donc voilà, euh, succès de la première saison d'Emily in Paris. Euh, est-ce comparable qu Est-ce que c'est -ce est un nouveau modèle Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça montre Qu'est-ce que ça symbolise Toutes les questions que vous m'avez plus ou moins posées à ce sujet. Et le premier à m'en avoir parlé de cette série, bah évidemment, c'est celui qui habite dans l'étoile noire. Hein, c'est notre correspondant spécial aux États-Unis d'Amérique. C'est Mister Léo. Alors écoutons un petit peu ce qu'il nous en disait de in Paris, Léo. Bienvenue dans le monde d'Emily Paris. Donc il faut bien se rappeler que c'est le même créateur que « Sex and the City ». Donc le mec s'appelle Darren Star. Euh, donc il avait créé euh, tout, tout « Sex and the City ». Et « Sex and the City », on se rappelle bien que c'est la vie de jeunes américaines dans le tertiaire qui vivent dans des appartements surdimensionnés de Manhattan et qui ont une vie euh, faite de sexe, de sorties, de shopping et avec saupoudré de, de féministes, euh, féminisme des années 90 et eh bien là c'est la, euh, la même sauce mais de l'autre côté de l'Atlantique, où on va faire fantasmer des jeunes américaines sur euh, une, une vie parisienne complètement euh, délurée, où évidemment le personnage principal n'est pas un ingénieur en, en automobile, hein, mais est community manager hein, fondamentalement, social, media manager, etc. Dans une agence de communication, de produits de luxe. Donc euh, oui, donc pour moi c'est vraiment le, le miroir où on, on donne un nouveau pari à fantasmer, on remplace la vieille carte un peu trop peut-être euh, Bohème et à fleur de peau qui était Amélie Poulain, on la remplace par cette nouvelle euh, Emily in Paris un peu plus électrique, un peu plus féministe, euh, engagée, très très réseaux sociaux parce qu'elle passe sa vie euh, sur Instagram. Euh, donc Inutile de dire que le Paris dans lequel elle vit est complètement fantasmé, euh, qu'il est dénué de contraintes. Et bien là, évidemment, elle n'a pas de pollution, elle n'a pas de contraintes. Là, elle, elle ne se plaint jamais des coûts euh, de la vie, alors qu'à mon avis, elle, son, son salaire ne doit pas dépasser les 2000 euros net. Il euh, n'y a pas de, de métro, il n'y a, a même pas de bus, etc. Euh, C'est vraiment un, un état de grâce. Au niveau des rencontres qu'elle fait, alors là, c'est aussi hallucinant. Euh, Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se faisait des, des, des amis de façon aussi facile. Alors, des, des facilités scénaristiques en pleuvoir, son amie euh, chinoise euh, dans un parc, et encore pire, son espèce d'héritière extrêmement prépie, euh, blonde, Camille, qu'elle rencontre dans son cinquième arrondissement. Il y a des facilités scénaristiques, que ce soit dans les rencontres ou même dans son succès professionnel, notamment le moment où elle se fait retweeter par Brigitte Macron, qui outrepasse tout ce qu'on peut imaginer. Et alors, le, le clou de l'histoire, d'une certaine manière, c'est ces rencontres masculines. Donc, on va dire qu'elle est déjà convoitée par le petit Paris de façon complètement dingue. Quoi. Voilà, on dira que pour, pour sauver la série, il y a quelques, quelques bonnes punchlines, mais évidemment que c'est très médiocre. Et, et voilà. Bon. Ça, c'était pour monsieur le directeur de la publication, ou l'ex-directeur. Comme disait l'autre, assez parlé de vous, parlons de moi. Alors, j'ai euh, une tendresse particulière pour une série mettant en scène une Américaine de Chicago partagée entre l'Europe, enfin, entre sa, sa ville natale ou d'adoption. D'ailleurs, on ne sait pas exactement où elle est née et l'Europe, tout simplement parce que j'ai moi-même été le copain d'une Américaine de Chicago euh, qui, que j'ai rencontrée ici et qui en fait pendant un an a fait des, des allers-retours entre Chicago et... Euh, à l'époque elle n'habitait ni à Paris ni à Rome, elle habitait à Milan. Chicago, Europe, c'est un dilemme que j'ai vécu de l'intérieur. Ensuite, euh, les emilie in Paris, j'en ai pas connu beaucoup, par contre des Emilie Rome, j'en connais beaucoup, dans l'appartement la, que j'occupe quand je suis à Rome, en fait j'en ai deux à côté de chez moi. J'en ai une en dessous, qui est une américaine et, et j'ai une Russe également dans la rue d'à côté qui vive exactement, emilie une robe en l'occurrence, c'est-à-dire que pour connaître un petit peu, surtout la Russe je les vois un peu partager finalement les mêmes, les mêmes problématiques et le même mode de vie. J'ai le... J'ai des modèles, si tu veux, d'Emilie in Paris dans la vraie vie. Je sais à quoi ça ressemble. Et donc, je peux d'autant mieux mesurer ce qui est exagéré et ce qui, et ce qui ne l'est pas. Et troisième rapport personnel à cette série qui m'a intrigué en la voyant et qui a fait que peut-être j'en ai une, une préhension plus, plus, plus directe. Alors, les chatons, c'est Alain, le remplaçant du sosie de qui vous savez avant que tonton Stéphane ne fasse le boulot sur Emily in Paris, juste un mot sur Black Friday. Chez nous, c'est du vendredi 27 au lundi 30 novembre, et c'est moins 25% sur toute la boutique, avec le coupon que vous voyez à l'écran. 25% c'est presque le double de la remise que vous avez reçue pour Halloween, et sur toute la boutique. C'est qu'un de mes films préférés, qui s'appelle The Dreamers en anglais ou Les Innocents en français, euh, traite justement de la vie à Paris euh, d'un jeune Américain en 1968. Voilà. J'en ai déjà parlé à maintes reprises, c'est un de mes films préférés. Alors la série, euh, on la présente, enfin la presse et Léo la présentent comme le successeur de Sex and the City par des, pour des raisons de réalisation, pour des raisons d'auteur de, de, et pour des raisons également de garde-robe puisque apparemment l'héroïne serait stylée, hein, c'est un métier, euh, je sais que peut-être certains d'entre vous l'ignorent, mais en fait, choisir des vêtements pour une série, costumier, euh, costumière, habilleur, habilleuse, en fait c'est un métier très très prisé, et ça serait la même apparemment que celle de, de maman euh, Carrie Bradshaw. Alors, quétait ce que Sex and the City C'était un succès populaire monumental, dont il est difficile, alors moi évidemment, je, sociologue, je suis allé aux sources, je suis allé aux chiffres et j'ai essayé de comprendre si le succès d'Emilie in Paris a le même retentissement, est-ce qu'on peut le quantifier Avec tous les biais que ma mémoire peut, peut introduire, il me semble que Sex and the City était quand même plus discuté euh, et touchait une frange plus large de la population que euh, in Paris, qui n'est finalement discuté que par. Euh, une population quand même assez branchée réseaux sociaux. J'ai vu quand j'en ai publié un gif sur la page abonnée de ma chaîne, plusieurs personnes ne, ne savaient même pas de quoi il s'agit. Euh, à l'époque, tu ne pouvais pas passer à côté de Sex and the City. C'est-à-dire que vraiment, quitte à ne pas être, même à ne pas être la cible, comme me disait Christophe ce matin, il disait je ne suis pas la cible. Oui, tu n'es pas la cible, mais à l'époque, on n'était pas non plus la cible de Sex and the City. Et on connaissait leur visage, on connaissait le contexte de leurs aventures on en avait, euh, à défaut de le regarder, on en avait le, le, le, la saveur au bout du nez, enfin, on, on sentait de quoi, de quoi il s'agissait. Ça me paraissait, Émilie me semble un peu plus anecdotique, et, et moins un phénomène de société qu'à l'époque Sex and the City. Peut-être est-ce Peut-être cela vient-il du fait qu'aujourd'hui, évidemment, l'offre de séries est pléthore. Euh, C'est 98, un truc comme ça, je crois, 97, 18, 19. Ouais, là, ouais, on, on avait a des... un peu de câble encore déjà, un petit peu de chaîne câblée. Mais enfin bon, la production de séries était moindre. C'était, si tu veux, l'aveu de la façon dont les hommes et les femmes se rencontraient dans les métropoles, euh, et dont une espèce de... C'était la, la, la, la description, pas si réaliste que ça, euh, de la façon dont les couples se font et se défont dans, une certaine, dans un certain type de métropole, euh, comme New York, Paris et autres et dans un certain type de milieu, on va dire, euh, pseudo-mondain ou, euh, ou culturel. On rappelle que Carrie n'était pas une artiste. Qu'est-ce qui était nouveau et qu'est-ce qui faisait bander à l'époque Puisque tous les épisodes se finissaient par elle allongée sur son lit, qui, écrivait quelque chose. qui, qui rédigeait des articles de blog. On savait, le mot blog n'était pas forcément encore très populaire, mais elle publiait des réflexions personnelles qui finissaient très souvent par une question. Carrie était l'ancêtre de la blogueuse, Émilie euh, est une Instagrameuse. Alors Sex and the City, c'était l'histoire d'une femme, hein, je l'ai déjà mobilisé en séminaire cet exemple plusieurs fois. Il faut toujours se demander, quand, une, quand un succès devient populaire voire planétaire, qu'est-ce qu'il contient comme densité d'inconscient collectif. Il faut toujours résister à la pente de l'hétérobinaire de base qui consiste à dire je ne suis pas la cible, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas, pourquoi vous voulez me forcer à m'y intéresser Comme quand on parle d'Ayaka Nakamura et Weshden, on a toujours 3-4 connards binaires qui nous répondent euh, « On s'en fiche, vous n'avez qu'à pas l'écouter ». On ne s'en fiche pas, puisque c'est le nouveau monde qui arrive. Ça. ça fait 40 millions de vues en 3 semaines, le truc. Je crois que c'était 39 millions en... en oui, c'est ça, 30, 39 millions en 3 oui, semaines. Donc, ça veut dire que c'est l'Empire qui arrive à marche forcée. Autant comprendre dans quel sens va le courant, si tu veux. Ah, c'est un moment... Euh, on ne t'empêche pas de te mettre à l'abri de ce courant, on ne te demande pas de, de prendre ton kayak et de, de, de l'enfourcher avec les autres. On te dit, et de comprendre dans quel sens ça pousse. Un succès planétaire, puisque même en Italie, on connaît Émilie de Paris, donc que ça commence déjà à déborder de la sphère typiquement franco-américaine. Un succès planétaire, ça veut dire que dedans, il y a un dénominateur commun dans, le, dans lequel le public se ressemble. Que ce soit un dénominateur de possession de frustration, que ce soit quelque chose qu'il possède, ou quelque chose qu'il désire. C'est comme un cliché. Un cliché, par définition, ça serait péjoratif. Ben non, un cliché, c'est certes simpliste, mais c'est pas grave. Un cliché, c'est un point, c'est un petit poids, c'est une bille très dense d'inconscient collectif qu'il faut absolument avoir en tête pour savoir finalement de quel bois les gens se chauffent à quel modèle ils vont accepter de se mouler le plus, le, le plus vite. Donc, le modèle, le moule de Sex and the City, j'avais dit dans un premier séminaire il y a longtemps que c'était les quatre facettes de F pur, j'y reviens légèrement, c'est une F sans facettes et sans grande personnalité qui en fait hésite entre les trois personnalités très marquées de ses trois meilleurs amis, qui étaient euh, jouir sans entrave, donc Samantha, Hein, pas d'enfant, à 45 ans, et qui se tapait des modèles et des mecs, etc. Euh, se faire entretenir, Charlotte, hein, c'est ce que j'appelle dans mon jargon le secret agenda, c'est-à-dire la femme qui pense, enfin qui très vite sort du dating, et qui pense à un mariage qui la mettra à l'abri, et qui la préservera de toutes les vicissitudes du quotidien, quitte pour cela à se convertir. C'est au judaïsme d'ailleurs qu'elle se convertit d'ailleurs dans le film. Donc jouir sans entrave, Samantha, se faire entretenir Charlotte, et euh, travaillait euh, comme Larousse, là, qui s'appelait d'ailleurs Miranda, je crois. Elle travaillait. Alors évidemment, ce c'était pas un travail très productif. C'était avocat, hein, qui est toujours un truc du tertiaire, consistant toujours à faire l'intermédiation. Elles n'ont que des, des, des métiers d'intermédiation entre le, le, le producteur et le client. Enfin, ça, c'est euh, en même temps, c'est le monde du le monde du tertiaire. Et paradoxalement, en fait, la seule qui enfantait et qui changeait les couches et qui torchait les gamins, c'était celle qui n'avait pas le temps. C'était ni c'était ni Carrie, ni Samantha, ni Charlotte, c'était la seule qui, qui, qui bossait. Quoi. Donc voilà les, les trois paradigmes. Le levier, si tu veux, symbolique, psychologique et relationnel par lequel les femmes se reconnaissaient en Carrie, se reconnaissaient dans, si tu veux, l'éternelle valse hésitante entre ces trois prototypes. Hein, C'est-à-dire jouir, travailler et se reproduire. Hein, voilà. euh, ça c'est pour la partie psycho-sociologique. Je circonscris exactement ce dont je parle, je n'ai vu que les cinq premiers épisodes. Et dernière différence, le thème de Sex and the City, c'était, bah, le premier mot c'est quoi C'est sexe. Sex. C'est sexe et city, donc c'est sexe à New York, c'est rencontre à New York. Le thème d'Emily in Paris, pour l'instant en tout cas, ça n'est pas le sexe du tout, c'est Emily. Et alors vous allez me dire, bah oui, Sex and the City, c'est Sex dans la City, emilie à Paris, c'est Emilie à Paris. Bah, pas tant à Paris que ça, finalement. Paris est un décor de carte postale, nous y reviendrons dans la partie consacrée à son non-réalisme, ou à son irréalisme, ou à son surréalisme. Mais finalement, ça pourrait très bien se passer ailleurs. Paris a un rôle beaucoup plus décoratif que ne l'avait New York à, à l'époque. Il est très difficile d'imaginer Sex and the City en dehors de New York, il est pour l'instant, des cinq premiers épisodes que j'ai vus, assez facile de, de s'imaginer Emily euh, paumée euh, à Berlin ou ailleurs. Quoi. Elle est simplement paumée. Alors, qui est Emily L'actrice la, qui joue Emily, tu sais qui c'est Non. C'est la fille de Phil Collins, en fait. Ah ouais Ouais. Lily Collins, c'est la fille de Phil Collins. Elle, et elle dit euh, « Je suis né en Angleterre et j'ai pu me rendre régulièrement à Paris. J'ai vécu les mêmes expériences que mon personnage Emily. Donc, Elle te contredit directement, tu, tu m'as dit tout à l'heure, on ne reconnaît pas Paris, j'y habitais, ouais. on ne le reconnaît pas. Bah, euh, Emily, la fille de Phil Collins, le, le reconnaît. Que tu, tu vois d'avance qu'en fait, on ne parle pas <rire> de la même ville. On parle d'un micro euh, qui habite des micros arrondissements et en fait, dont le mode de vie consiste à aller euh, d'un vernissage à une soirée, euh, à, euh, à un défilé, à un concert... En cercle clos. Run complete. Well delivered. 5.3 miles. 41 minutes. 18 secondes faster than yesterday. Good as that. On a déjà première remarque la typo. Euh on est bien sur une typo euh, conte de fée hein. Pensez bien qu'une série qui a cette vocation-là et ce budget-là, un choix de typo, c'est des jours. Ce n'est pas choisi au hasard. C'est des réunions où on regarde des typos et ça, c ce sont des heures et des heures de discussion. Et on a retenu une typo qui est très euh, peu usitée normalement, qui est une typo de compte de fait. Hein. Premier message tacite, infraverbal, euh, attention, vous vous apprêtez à assister à un compte de fait, pas du tout à euh, la vie réelle d'une expatriée à Paris. Hein. Au moins, c'est clair. Ils ne prétendent pas le contraire. Comment nous présentons on le personnage principal C'est sa première exposition, c'est sa première présentation. On nous la montre comme ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire comme une fille anecdotique. Elle est en train de courir, elle est en legging. Euh, on nous la montre en pied pour bien nous faire voir qu'elle est, qu est mince, donc c'est une américaine européanisée, entre guillemets, d'un point de vue euh, euh, mode de vie. Mais euh, on, on, on nous ne montre absolument pas une babe sur Instagram ou un, un modèle. Hein. On nous la montre non maquillée, en, en jogging, euh, dans, son, dans son contexte d'origine, elle est dans son milieu, dans son écosystème, euh, il fait mauvais, euh, elle fait du sport, et euh, elle n'est pas encore influenceuse, mais très connectée. Voilà les trois informations principales que nous donne cette première scène. Ce qu'on peut se demander, à la limite, un personnage qui a autant de chances de devenir iconique, comment le choisit-on Sur quels critères euh, Moi, des critères, j'en vois plusieurs. Euh, premièrement, on a évité de prendre une grande beauté. Vous allez me dire « Ouais, il est jaloux !» Non, je ne suis pas jaloux, je suis objectif. Ce n'est pas une grande beauté. C'est une, une fille photogénique. Ce n'est pas la nouvelle Eva Green, ou pas, tu vois, une nana comme ça, ultra-charismatique et fantasmatique de base. Hein. Elle n'est fantasmatique que par la mise en scène de son, de son Instagram. Alors, qui est Emily Suite eh ben, C'est une influenceuse malgré elle. Hein. Elle est présentée comme influenceuse rapidement, mais il faut se rappeler que dans le premier épisode, elle n'a qu'une toute petite centaine, même, voire moins de followers au début de la, au début de la série. Elle, elle est qualifiée d'influenceuse, mais souvenez-vous que sa vocation n'est pas de l'être. Hein. Elle l'est malgré elle, par le succès de son, de son compte. Nous avons assisté à la première présentation du, du protagoniste principal. Maintenant, nous allons inciter à la première présentation du second protagoniste, hein, après Émilie, c'est Paris. Et alors, Paris n'est pas montré, Paris est raconté. Et Paris est raconté euh, par euh, Brigitte Macron. Hein, C'est-à-dire que le, le, la, la France, c'est le pays où un, un jeune beau gosse du nom d'Emmanuel a, a, a chopé sa prof. Hein. C'est en tout cas le... <rire> Le premier narratif. ...acquisition of French luxury marketing company Savoir. Ah. Gilbert group that Madeline Wheeler, named director of marketing for Franco Firm. Yes I'm here to prove that a master's in French does not go to waste. This is going to be amazing for you. Oh, I have been dreaming of moving to Paris forever. I mean, French men, they love older women, you know Look at their president, he's young, he's hot. He married a school teacher. <laughs> oh, I just emailed you my thoughts on the presentation. Qui est Émilie, suite Et bien là, on rentre dans le plus sérieux. En fait, Émilie, c'est du colonialisme en mini-jupe. Hein. C'est-à-dire qu'Émilie euh, se trouve à Paris parce que sa chef est enceinte, certes. Mais pourquoi sa chef enceinte devait-elle rejoindre Paris Parce que la, la, la, la, le, le groupe auquel appartient sa, sa bosse américaine a en fait racheté tout ou partie de l'agence de communication de luxe française. Donc, c'est une OPA américaine sur une industrie, sur une entreprise française, comme il y en a énormément, quasiment une par semaine en ce moment. Sauf que dans la réalité, ça se passe à la Frédéric Pierucci, tu sais, qui était ce cadre d'Alstom ou Technip, je ne sais plus, qui a fini dans une geôle, et pas les geôles fascistes d'Abel Chemoul, les inconnus, hein, une vraie geôle américaine en 2016 ou 2017, quelque chose comme ça et qui a servi d'otage, hein, si tu veux, dont le, la, la libération a, a été monnayée par la vente de, de, de, de je ne sais plus si c'était Alstom ou Technip, enfin une de ces deux-là, euh, CF, l'excellente le, interview qu'il a accordée à Thinkerview l'année la, la, dernière, et également son livre auquel je vous renvoie, Le piège américain. Donc le, les, les OPA anglo-saxonnes sur nos fleurons technologiques, ça se fait par euh, des, des menaces du lobbying, des privations de liberté, voire de la séquestration physique de cadres. Mais évidemment, en série, ce colonialisme économique ou ce néocolonialisme ne va pas arriver sous la forme d'une séquestration à l'aéroport ou d'une prise d'otage ou d'un embastille, embastillement. Non, ça va arriver sous la forme d'une petite nana de 50 kilos en mini-jupe qui vient vous aider à faire vos réseaux sociaux. Mais c'est la même chose, en fait cette nana est imposée par le groupe américain et c'était une condition de la vente c'était vous accepterez que l'un de nos représentants euh, vienne vous enseigner les bonnes pratiques et ça doit te rappeler exactement ce qui s'est passé la semaine dernière avec Alice Coffin je te rappelle qu'il était allé euh, se se gaver là comme un canard pour venir nous révéler les, les, les bonnes pratiques oh my God, I feel like Oui alors là l'agent immobilier L'agent immobilier lui fait du du grinque, ce qui est parfaitement réaliste après tout euh, je pense que ça pourrait se passer l'agent immobilier est très loin d'être laid l'agent immobilier est très loin d'être laid enfin il est il est ni plus il est ni mieux ni moins bien que les autres à part évidemment le, le mannequin du dessous mais il est tout à fait ça c'est un, un petit est un, enfin il mec il présente tout à fait bien et, euh, et par contre ce qui est marrant c'est que est-ce parce qu'il est agent immobilier, toi elle ne considère pas un seul instant d'accepter un café avec lui C'est le, le seul mec à qui elle mettra un vent des cinq, des cinq premiers épisodes, à part celui euh, qui lui parle de, sa, de, sa, de son petit chaton. Euh, sinon, c'est le seul qu'elle évince. Alors, manifestement, tu vois, elle est ouverte et tolérante et bienveillante et progressiste, mais euh, son échelle de valeur commence au-dessus d'agent immobilier, quoi. Là, ça ne suffit pas pour, euh, pour lui offrir un, un verre. Et il la touche également de façon très, euh, très exagérée. Ça, je pense que ça ne correspond à aucune réalité, mais ça doit être la vision, libidine, euh, de, ça doit être la vision libidineuse que les, que les puritains et, euh, américains doivent avoir de la drague à l'européenne, c'est-à-dire euh, des contacts comme ça très peu appropriés. Alors qu'en fait, c'est eux qui se huguent. Hein. Nous, on ne se hugue pas. Hein. C'est eux, en fait, qui ont ce... Moi, ça me gêne, aux États-Unis, le, le, le, le hug... Euh, on passera évidemment sur le fait, mais ça c'est des contraintes scénaristiques, c'est obligé, tous les films mentent comme ça, que euh, c'est censé être une chambre de bonne, mais la meuf elle a 50 mètres carrés, <rire> avec une chambre séparée, etc. Je pense qu'ils ont pas bien, enfin, on veut pas montrer à l'américain qu'en en fait une chambre de bonne c'est 9 mètres carrés avec un bidet dans un coin euh, qui fait à la fois évier... Euh, Évier pour la vaisselle, évier pour les cheveux et bidets. Même si elle se lavera quand même les cheveux dans le bidet quelques oui. temps plus tard, mais son appartement, c'est pas une chambre de bonne, c'est un vrai appart en fait. Ah, si ah, tu oh, veux. This Sorry, I, I this was my Fifth floor. This is the floor. Fifth floor. Voilà, donc euh, l'agent immobilier euh, n'existait pas, alors qu'il était propre sur lui et plutôt pas vilain. Bon, il n'était pas aussi charmant que lui, mais il avait les yeux bleus, etc. Il a tout de suite été évincé comme une poussière sur l'épaule. Par contre là, comme c'est le voisin du dessous, on imagine qu'il est propriétaire, donc qu'il est possédant. Euh, en plus, il ouvre avec euh, voilà, la chemise ouverte exactement juste au bouton qu'il faut, ni trop, ni un trop ni un trop bas. Euh, il est chez lui, il est parfaitement coiffé, bon, enfin bon bref, ra raccourci scénaristique. On a besoin de ce personnage-là et donc on l'introduit très très tôt. Et quant à l'idée de se tromper d'étage, euh, c'est la version officielle de la rencontre de mes parents. C'est enfin, la, seule, la seule histoire que j'ai de la rencontre. C'est que ma mère allait voir un peu un ami à elle et qu'elle se serait trompée d'étage. des amis à Paris no. Um, but my boyfriend's coming next week to visit, so... Are you lonely? No, I... Sometimes. <laughs> Give me your phone. Okay, so here's my number. You're lonely, you text me, we have dinner. I'm Mindy. Emily. Nice to meet you. On se fait des amis dans un parc en cinq minutes euh, qui te rendent de force leur numéro de téléphone euh, et qui ne sont pas des asociaux. Oui, très bien. C'est un mon... Mais en fait, en fait moi j'aimerais bien que ça existe. En fait. je, ne me, je, ne, je ne me moque pas. Je suis ironique, certes, mais c'est pas une ironie euh, moqueuse. C'est j'aimerais effectivement. Je l'ai toujours dit, d'ailleurs, même à l'époque où euh, je parlais plus de rencontres hommes-femmes, etc., et moins de sujets euh, divers et variés, j'ai toujours dit « j'aimerais dans un monde idéal que les belles rencontres soient possibles partout. » Simplement, on n'est pas dans un monde idéal, on est dans la réalité, et dans la réalité, euh, les gens manquent de curiosité, de savoir-faire, sont harcelés par des cons, et ce type de rencontre-là est, avouons-le, assez, assez, assez rare. Mais à la limite, on est dans un conte de fées, c'est dit depuis le début, c'est même symbolisé à l'écran par la fonte. Je suis presque nostalgique d'une époque que je n'ai jamais vue. Enfin, je me dis, est-ce que ça existait à une époque Est-ce que c'est possible Peut-être le rôle de ces séries-là n'est-il pas d'être réaliste ou de nous... ou de, de dupliquer réalistiquement ce que l'on pourrait voir ou faire, mais c'est peut-être simplement d'incarner quelque chose qui n'a jamais existé pour nous dire, vous avez besoin d'y croire vous ne pouvez vous renvoyer à aucun lieu ou à aucune époque où ça existait, bah au, moins, au, moins au moins chez nous, ça existe. Tu vois. Alors après, certes, elle est expat, mais dans la vie réelle, 90% de ses premières rencontres, ça aurait été par son boulot. Et après, éventuellement, elle se serait inscrite à une activité, à un cours de quelque chose, elle aurait rencontré quelques personnes là, mais jamais euh, chez le fleuriste ou dans, ou dans un parc. Mais euh, c'est dommage, en fait. J'aimerais que la vie ressemble plus à ça parfois. Et en fait, ce fameux resto d'Emilie à Paris et son fameux plat, qui, qui est, je te donne en mille, quel est le plat euh, qu'on qu essaie de promouvoir comme typique La tagliata di manzo. C'est juste, un, juste un, une entrecôte en fait. Et bien ce resto est italien. Alors je te donne le, le, resto, le, menu, le menu Emilie à Paris. T'es prêt ouais. À quoi tu t'attends spontanément À une cuisine de bistrot oui, ça. Donc tu t'attends à quoi Un pot-au-feu, un canard -feu, à l'orange. Une terrine en entrée et puis, euh... voilà. Non non non. En fait, le menu à 39 euros des à Paris, c'est alors en boisson americano ou spritz. Okay. Ensuite, en entrée, c'est burrata et pomodorini. Je te jure, que c'est vrai. Le plat, c'est tagliata di manzo. Et le dessert, c'est tiramisu della casa. Ouais. <rire> c'est une trattoria italienne en fait le de dessert, base.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 Euh, Kolo, Kolo, qui colonise euh, notre industrie façon soft power, et une Chine, euh, qui, industrie et, euh, comment dire, machine industrielle du monde, est avouée pas plus tard que dans l'épisode 2, épisode 2 où euh, la, sa première amie à Paris est en fait la fille d'un gros industriel chinois, qui dit, et, et elle dit, euh, « Mon père est le plus gros fabricant de, de fermeture éclair de Chine, donc on imagine du monde. » Et il tient le monde par les couilles. Donc il faut bien se rendre compte que pour eux, euh, Paris est un, une carte postale, c'est-à-dire ce sont des façades d'immeubles haussmanniens et, euh, éclairées par une lumière artificielle, parce que la lumière n'existe pas, cette lumière à Paris, il y a un étalonnage des couleurs, on, a, on va y revenir dans quelques instants, surexposé afin, qu afin de faire croire qu'il y fait soleil tout le temps dans lequel on boit des sprits si on mange italien, mais où en, et dans lequel les gens euh, tirent la tronche et sont flemmards et ne travaillent pas, dans lequel ils viennent s'imbiber de, de soft power américain en mini-jupe, et où tout est chinois parce que la Chine tient le monde par les couilles. C'est ça, en fait, la vision sous-jacente d'Emiline Paris, et c'est beaucoup plus tragique, on l'imagine, que ce que n'en voit la, la, la plupart des gens. Euh, il pleut extrêmement peu et de moins en moins en Ile-de-France. Par contre, il fait extrêmement gris. Et toi et moi qui avons l'œil un petit peu des couleurs, il n'y a jamais la lumière de la série. Tu as vu, euh, euh, en termes d'exposition, en termes d'étalonnage, il y a une espèce de lumière brillante et chaude. C'est quasiment la lumière italienne. C'est la lumière de Florence, si tu veux, ou de Rome. C'est ça, dont les types ont bien bossé. Hein. Oui, <rire> alors vraiment, le, <rire> le, pour le coup, Christophe prend exemple. L'étalonnage des lumières, des couleurs et des expos, euh, tu as l'impression que c'est le 15 août toute l'année, quoi. Il y a quelque chose qui rend le truc totalement irréaliste et, et paradoxe... Enfin, plus qu'irréaliste, c'est presque quelque chose que paradoxalement, les Parisiens réels trouveraient comme flippant. C'est la densité de population. Il n'y a personne à l'écran. Et me dites pas que cette série manquait de moyens et manquait de figurants. Un film de petite envergure, de production euh, artisanale... Qui n'y ait, qu ait pas assez de figurants et qu'on tourne en plan serré pour, pour donner l'impression qu'il y a du monde, c'est de bonne guerre. C'est classique. Ne me dites pas qu'une série Netflix n'avait pas les moyens de recruter des figurants. Des figurants, ça vaut 100 balles la journée, on en, on en, on en met autant qu'on veut, d'accord Paris est, extrême, est, est peuplé de façon extrêmement dense, c'est très fatigant et ça génère tout un tas de comportements extrêmement concrets, d'agressivité, de... de il faut se battre pour sa place dans, dans, dans, dans un fil d'attente, euh, dès qu'on n'a pas réservé un, un resto ou quoi, euh, c'est la lutte. Et en fait, on voit qu'Emilie arrive partout, et il n'y a jamais d'attente. Elle s'assied en terrasse en été chez Bertillon, et il y a la moitié des chaises libres, en fait. <rire> c est, c est, ça n'existe pas. Enfin, euh, tu vas chez Bertillon en terrasse en été, euh, tu, tu, tu attends une demi-heure devant, on te, on, te, on, te, on te traite mal toujours dans la série non réaliste, après donc la, la lumière et la densité de population qui est quasiment celle d'un village de province, ce dont je rêve à Paris. Tu mets cette densité de population à Paris, ah, ce serait top, hein. tout devient vivable. Le mètre carré baisse, puisque si tu as moins de gens qui le demandent, ça baisse. La circulation est plus fluide, il y a des places pour se garer devant chez toi, tu te bats moins pour tout. Enfin, Paris a cette densité de population-là, c'est le rêve. Hein. Euh, J'habiterai peut-être même d'ailleurs. Hein. Mais en réalité, cette densité de population-là euh, qui te permet de flâner, parce que quand tu as trop de monde, tu ne peux pas flâner. Oh. Flâner dans une avenue bondée, tu te sens crocodile Dundee, là. Quand, es, quand marches, tu quand il marche, tu mettras un extrait, quand il marche dans New York en disant bonjour à tout le monde et que les gens le bousculent, hein, ce n'est pas possible. Eh bien là, c'est une carte postale de Paris, mais le mode de vie qu'elle affecte, c'est-à-dire cette façon de déambuler. Et de croiser ses amis par hasard et d'être invité à droite à gauche, c'est beaucoup plus italien que parisien, ça n'existe pas à Paris. Est, ça pas. Euh, Paris est trop large déjà pour que tu recroises les gens, même en fréquentant particulièrement un quartier, enfin j'y ai habité 15 ans à Paris, euh, euh, j'ai habité le, le, le, le 14e et le 4e pendant chaque, chacun plus de 5 ans, tu ne, tu ne croises pas les gens comme ça, ça, ça n'existe pas en fait. Paris est trop large... L'urbanisme est fait d'une certaine façon, tu, tu, ne, tu ne croises pas, comme ça, tes voisins qui t'invitent. Ça, c'est typiquement italien. De toute façon, elle, elle, elle, elle veut vivre l'Italie, mais à Paris, hein. ce, ce n'est pas la, la, la vraie Paris. Paris surexposé, Paris oisifié, Paris moins densément peuplé. Mais Paris libéré. Tu te rappelles quand je disais que Weshden euh, faisait ça après avoir fermé le coffre et d'ailleurs, plusieurs chatons m'ont envoyé des, des, des snaps, ou des, pas des snaps, J'ai pas Snapchat, mais des, des stories ou des messages avec des vidéos de leur copine qui fermait le coffre, où elle faisait ça aussi après, <rire> <rire> où ils l'ont remarqué, ils ne l'avaient jamais vu. C'est toujours ce déni du réel, en fait, et ce sens, cette sensation de vouloir se éviter, si tu veux, tout contact avec quelque chose qui ne serait pas euh, finalement... Euh, dans leur paysage, quoi, quelque chose qui serait trop mécanique, trop froid, trop, trop inutile, trop sale, trop... Et bien là, elle fait la même chose avec les portes. C'est une fitness girl de fou, elle a les abdos apparents, elle court, elle court des semi-marathons tous les matins, mais en fait, la porte de son immeuble, elle fait... Ah Ah, j'arrive pas, c'est trop lourd <rire> !» C'est des petites incohérences comme ça, que quand tu connais F... Mais qui sont en fait typiques de cette de cette mise en scène de la féminité, c'est ce qu'Alice, Alice, notre nouvelle copine Alice, n'arrive pas à reproduire. Exactement. Tu te rappelles, tu mettras l'extrait de ma de mon image Twitter où elle où elle dit, elle est en chemise grise, elle dit, je n'arrive pas à jouer la féminité, c'est mon corps n'y arrive pas. Mais c'est parce qu'Alice arrive à ouvrir une porte, tu comprends. C'est vraiment le, le petit œil du diable en fait qui jouit de ce qu'il est en train de faire. Donc, on vous a, on vous lance à la figure et on vous avoue par la bouche d'une gamine de 20 ans en mini jupe euh, et avec un sac Mickey qu'en réalité vous allez être traqué partout et tout le temps. Hein, un petit peu comme l'ambassade américaine euh, avait des micros. Euh, ça a fait scandale il y a quelques années, euh, euh, conserver des datas, etc. Et euh, on est vraiment des lions sans griffes, hein, comme dans la fable de La Fontaine, le lion amoureux. Euh, on, on les aime tellement, et ils nous fascinent tellement, et on les utilise tellement, qu'on est capable, avec toutes nos griffes euh, limées, si tu veux, de ne pas réagir. Quoi. Euh, on vient vous enregistrer, on vient traiter, on vient sauvegarder vos données, vous, donner, vous enregistrer, les monétiser, mais... Euh, je vous le dis dans un contexte ultra mondain, avec un grand sourire et euh, du, du rouge à lèvres, et du coup ça passe crème. Entre le soft power américain et la puissance industrielle chinoise, euh, la France est symbolisée, je disais, par Brigitte Macron, qui est présentée de dos, évidemment, comme un monarque dans un château. On imagine que c'est l'Elysée, mais il paraît que l'Elysée, mais non, c'est un petit peu plus belge, elle a refait la déco. Mais bon, enfin, là, tout est doré à la feuille d'or. Et elle est présentée tout simplement comme un, un, un monarque qui ne fait que commenter. C'est-à-dire, tu vois, tu vois vraiment le monde bipolaire entre ces deux grandes puissances. Et au milieu, tu as un monarque, de, une femme monarque de près de 70 ans, couverte des dorures de son passé, et qui, avec l'outil de l'Empire, c'est-à-dire le smartphone, poste un petit commentaire négligent. Tu vois, vraiment, le rôle qu'il nous donne, en fait, dans l'histoire, c'est celui de vestige. Hein. Oui, alors, si on, et du coup, si on avait encore un doute sur le message du tracking et sur l'importance de cette... De, ce, comme ça, de cette classification de ce traitement de données, eh c'est redit à l'épisode 5, « So we can track your social media, media impressions. »« We are thrilled to be sharing this season's incredible product range with such global tastemakers. Enjoy lunch and please remember to tag your in your posts so that we can track your social media impressions. Have fun <laughs> !» C'est vraiment l'oxymore, euh, espionnage, mais dans l'amusement. Tu vois, un petit peu comme on disait il y a 20 ans ou il y a 30 ans, le, le, le, le paradigme de l'éducation moderne, c'était euh, éduquer les enfants en les amusant. Là, c'est vraiment euh, traquer les gens en les divertissant. Hein. « We will track everything you do, but have fun. » Bon, voilà, euh, première euh, remarque à chaud sur les cinq premiers épisodes d'Emily in Paris. Euh, je n'ai pas l'impression que ça mérite non plus une analyse épisode par épisode, mais dites-le, hein, dites-le en commentaire, validé avec des pouces ou invalidé avec des pouces, avec des pouces vers le bas, mais dans ce cas-là, on en met deux. deux. Et nous lirons, Christophe et moi, Christophe, la douce main du Dr Gang, euh, lirons... Euh, euh, ce, que vous en, ce que vous en dites, et puis on donnera à cette euh, série l'importance que vous pensez qu'elle a. Euh, si vous voulez qu'on en parle régulièrement, on fera un point régulier. Euh, sinon, dites-le, dites le, dites -le gamin, on fait ça, Christophe On fait ça. Hein, on, se bien met bien à la, on se met sous, le, sous la main de la démocratie populaire des chatons. Exactement. T'as envie de regarder la suite À titre personnel Non, je ne t'ai pas senti euh, très concerné. Non, je ne suis pas convaincu. Tu n'es pas convaincu. Peut-être qu'à titre personnel, je la regarderai. Je ne sais pas si je me laisserai tenter. C'est Le problème, c'est que... On a beau ne pas être la cible, et on a beau voir les ficelles, c'est quand même assez bien ficelé, il faut l'avouer, pour te donner envie de consulter l'épisode suivant. Bon, je vous dirai, allez, je vous le dirai en cas sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter, Instagram et Facebook. Je vous dirai si j'ai continué à, à espionner l'espionne. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.